Bonjour à vous tous, amis bécoleurs du potager. Je vais vous parler aujourd'hui de la culture de la quinoa. Alors pourquoi la quinoa Parce qu'à l'intérieur de ces graines, il y a des acides aminés. Et ces acides aminés, c'est bon pour notre organisme. Il y a trois grandes familles de, de, de nutriments euh, qui, ont des, qui amènent de l'énergie. Il y a les lipides, c'est-à-dire les graisses et les huiles. Il y a les glucides. Euh, l'amidon, donc la pomme de terre, les céréales, mais aussi les glucoses, fructose et saccharose. Voilà, et il y a aussi l'alcool. Et puis la troisième catégorie d'aliments, c'est les protéines. Alors les protéines, il y en a des millions de sortes. Euh, par contre, ils sont constitués toujours des mêmes acides aminés. Il y en a une vingtaine et on retrouve ces acides aminés et ces, et ces protéines dans la viande, dans le lait, dans les œufs, mais pas que, on en trouve aussi dans le soja, dans le poids, dans, dans les haricots et dans la quinoa. Et dans la quinoa, justement, c'est pour ça que ça m'intéresse, il y a quasiment la totalité de ces déminés dont notre organisme a besoin pour, pour, pour être en bonne santé. Voilà. La quinoa est quand même quelque chose d'accès exotique au départ parce que c'est quand même cultivé sur les hauts plateaux d'Amérique du Sud, mais l'association Cocopelli a tiré une sonnette d'alarme en disant « on peut cultiver de la quinoa en France, waouh, génial !» Mais il n'y a que deux variétés actuellement disponibles sur le marché, et c'est des, des, des variétés de quinoa sous licence. Alors ça veut dire quoi des variétés sous licence Il y a un brevet qui a été posé dessus, on peut les acheter et les planter, elles poussent. mais la graine, si on veut la vendre ou si on veut la donner, ou même si on veut la replanter, il faut prier ce qu'on appelle un droit d'usage, parce que ça a été breveté. Oh, c'est pas... un peu paradoxal, parce que les gens qui ont breveté ça, ils ont profité de 3000 ans de sélection naturelle par des petits paysans pour arriver à des, des, des, des, des, de la quinoa qui était si particulière. Et puis là, il y a quelqu'un qui a trouvé, hop, une petite fée rose, un petit truc comme ça, il a dit, hop, je brevette ça. Hop, on n'a plus le droit d'y toucher. Et euh, plus c'est breveté, et plus c'est vendu, et plus c'est vendu, et plus les autres variétés euh, disparaissent. <rire> Pelli pour lutter contre cette misère génétique de notre agriculture moderne a proposé une dizaine de variétés de semences de quinoa libres de droits et qu'on pouvait planter sur la latitude. Donc j'ai levé la main et je me suis inscrit et j'ai reçu un petit sachet d'une variété sympa que j'ai cultivée. Je n'ai rien filmé parce que je pensais que ça allait être simple mais ce n'est pas du tout le cas. Du coup pour ceux qui voudraient s'y essayer, eh ben, je vais vous raconter et peut-être ça aidera certains de ne pas tomber dans les pièges les plus classiques de la culture de la quinoa. Allez, je vous raconte ça Début 2016, j'ai reçu un petit sachet de quinoa euh, euh, de Cocopelli gratuitement de la variété Colorado Black Shelly 25 avec une petite notice explicative et le 23 mai, je l'ai semé ça dans le bac ici euh, alors ça a très très bien levé par contre il y a eu trois semaines de, de, de mauvais temps quand j'ai semé ça du coup les plants euh, montés-montés montaient, montaient, étaient tiolés puis vert pâle. Du coup, un, moment un jour, qu'il y a eu une, un beau rayon de soleil, j'ai pris mon bac, je l'ai sorti sur la terrasse, et là, il y a la moitié des planques a grillé au soleil, ils sont devenus blancs comme des asperges. Du coup, je me suis dit, ben, rentrer et sortir, ça va être compliqué. Donc, j'ai mis ça sous à l'ombre d'un arbre pour que la lumière soit un petit peu tamisée, euh, et, et ça va bien se passer. Sauf qu'il y a eu un orage, et euh, je ne me suis pas méfié, et au bout de quelques jours, je suis allé voir, et il y avait la moitié des plants qui étaient noyés parce que la quinoa euh, n'aime pas l'excès d'eau, elle était morte asphyxiée. Heureusement que le bac était penché d'ailleurs, j'ai pu, pu sauver euh, une dizaine de plants qui étaient en haut, donc j'ai vite repiqué ça dans le jardin, et entre les limaces et le reste, il m'est resté 5 plants. Voilà, je me suis dit bon, ça va aller bien. Sauf qu'à l'automne, il euh, y a eu des pluies, et euh, ce que je savais pas, ce que j'avais oublié, euh, c'était noté là-dedans, que les graines germent toutes seules en présence d'humidité. Du coup quand j'ai vu ça, je suis sorti avec mon parasol. Et chaque fois qu'il y a une pluie, hop, je mettais le parasol. Je <rire> vois qu'il faisait beau, hop, je, je dépliais le parasol. Bref, j'ai pu quand même réussir avec ce sachet de 0,5 g. J'ai réussi à récupérer quasiment une centaine de grammes de quinoa. Euh et il y a trois compartiments parce qu'il y a trois couleurs. Il y avait des plants rouges, des plants jaunes et puis des plants plutôt vert-gris. Voilà. Donc je vais replanter euh, les trois euh, types de couleurs pour être sûr de garder la, la variabilité génétique de cette quinoa. Ce qui est sûr, c'est que autant j'étais stressé avec 50 graines, avec un millier de graines, je ne vais pas être stressé du tout. Donc je vais pouvoir recommencer encore et encore jusqu'à ce que ça marche. Donc l'année prochaine, c'est sûr, je mangerai de la quinoa. Et Je vais le filmer cette fois-ci. Allez Voilà Hop C'est la terre. Il y a toujours assez qui sera enfouie. Je place un petit peu pour coller les graines à la terre. Il y a des centaines et des centaines de graines qui ont toutes germé. Euh, il y en aura largement assez, voire même trop. Et du coup, ben, j'attendrai qu'elles soient au stade de feuilles vraies pour euh, les repiquer. Yes J'ai mis des barreaux parce que les poules venaient gratter, mais tout ça a disparu. Il reste juste euh, bon, une cinquantaine de plants là, largement assez. Mais euh, voilà, j'ai dû les protéger. Ça fait une semaine que j'ai repiqué les petites plantules. Et je les ai entourés de petits morceaux de cagette pour que les poules ne viennent pas y gratter. Et ça me permet aussi de poser des fonds de cagette quand le soleil est trop fort pour que le soleil des premiers jours n'affaiblisse pas trop la plante du temps qu'elle remette ses racines. Voilà, une plante de quinoa avec une grosse feuille de maïs derrière. C'est voilà. ah, joli ça. Ils sont, tous, ils sont tous bien partis. Hop. Ouais, la quinoa se porte très bien, ça ressemble à, à, à des quenopodes, Pour ceux qui connaissent les quenopodes. c'est une quinoa qui est plutôt rouge. Il y a le début du bouton floral qui, qui est en train de démarrer, même si la plante n'est pas très grande. Ça, c'est un sorgho, et ça, c'est la quinoa. Voilà. C'est une jicorée qui fleurit encore et encore. On reconnaît bien ces fleurs là qui sont très très jolies. C'est la quinoa. a la quinoa plus, plus claire, la, la plus rouge, les feuilles splendides, le rouge déteint même presque, je ne sais pas si c'est du pollen, mais déteint sur les feuilles. Pour bon, Le quinoa est joli, il a bien poussé, c'est des grandes plantes. Euh, Elle commence à s'ouvrir, donc là il y a des jaunes, là, il y a des rouges là, il y a des vertes, voilà, c'était trois couleurs en mélange. Il y a des jaunes ici, là il y, a, il y en a qui sont plus, ve euh, plus verts. Là, là, on a un, un qui est marron, bizarre, un peu marron. Il y en a un qui est marron avec un peu de rouge. Et on a ceux-là là, qui sont vraiment. Elle euh, est rouge. Et après, il y a ceux-là. Et quand ils sont plus mûrs, on dirait qu'ils sont plus euh, violets. Oups. Rouge, rose et violet. Mais c'est vraiment des couleurs qui sont assez, assez surprenantes. Il a fait beau pendant une dizaine de jours. Nous sommes le 1er octobre et ils annoncent de la pluie. Et la graine de quinoa, quand elle est mature et qu'elle est mise avec l'humidité de la pluie, elle va germer et du coup, euh, la graine, je ne pourrais pas la récupérer. Du coup, je vais récupérer les plants qui sont matures. Et j'ai vu que c'était d'abord les jaunes qui étaient matures en premier, puis quelques rouges et les verts sont un petit peu plus tard. Voilà. Et je vais cueillir une partie des plants dont les graines sont les plus mûres pour les faire sécher de tête en bas à l'abri de la pluie. Mais des grosses graines noires en tout cas, c'est sympa. Je vais enlever le bois, donc voilà. Hop. Je fais comme ça. Hein. Je pourrais le taper, mais... Voilà. Hop. Oh là là, ces belles graines violettes. Hum, voilà vraiment vraiment des grosses grappes de, de grains. Voilà, comme ça, on enfin, la paille. Il ne reste plus qu'un peu des feuilles à enlever, puis ça va être bon. Hum, ça sent bon, ça sent, ça sent exactement ce que ça sent, la quinoa. Je vais faire sécher ça à l'intérieur de la maison pour que ça finisse de sécher complètement, et après je vais le vaner pour enlever toutes les petites, euh, les petites poussières qu'il y a qui ne sont pas des graines. Voilà. Après les avoir bien bien bien frotté pour que les graines tombent, je vais procéder au tamisage pour récupérer les graines de tout ce tas de foin et de paille. Et là, il tombe plutôt des poussières que des grains. Voilà, je vais arrêter là. Ça, je vais le tamiser plus fin pour enlever au contraire les petites particules. Voilà. Dessus on voit qu'il y a encore pas mal de feuilles, mais dessous, il y a, plus que des, il y a des graines bien, bien, bien foncées. voilà Comme la quinoa est très lourde, elle, elle va au fond, et par-dessus, il y a toutes les, les, les, grosses, les, les petites feuilles, les petits morceaux de feuilles. voilà Je sens qu'il y a la quinoa dans, dans la pelouse ça c'est vraiment que de, la, que de la petite feuille voilà, et dessous on voit il y, y a du gros grain bien noir qui est sympa, ça va pas mal. Voilà il y a des sacrées graines, super Je pense qu'il y en a un bon kilo. <rire> Alors c'est génial, j'ai de la quinoa en pagaille mais c'est pas possible de la manger comme ça, elle est, elle est recouverte d'une membrane qui est très riche en saponine alors si vous goûtez trois petits grains comme ça vous les croquez, ça vous gratte pendant la gorge, ça vous gratte pendant, la gorge pendant deux heures à peu près euh, il y a des variétés de quinoa qui n'ont presque pas de saponine mais moi ça ne m'intéresse pas du tout d'en avoir sans saponine parce que j'ai bien vu euh, avec le tournesol et euh, le sorgho euh, trois moineaux, de mésanges, il n'y a plus rien donc grâce à cette saponine fait que c'est absolument indigeste pour les prédateurs voilà. par contre il faut que je l'enlève donc ce que je vais faire, c'est je vais la rincer dans un premier temps pour enlever toutes les graines vides et petites particules. Et on va voir, ça fait beaucoup de mousse parce que cette saponine, justement, est moussante. Et après, je vais laisser tremper les graines dans l'eau pour que la membrane se ramollisse et que je puisse l'enlever de cette graine de quinoa qui est très dense et qui, de toute façon, a l'avantage de toujours couler et rester au fond. Voilà, allez, en image. Alors je les rince à l'eau trait pour enlever toutes ces parties de dessus et on voit là, les graines qui restent au fond et dessous voilà Hop. donc ça je le jette on voit bien ça n'a pas du tout la même couleur c'est pas pas pareil. Je remets une seule fois de l'eau ça va mousser mais c'est sans importance je vais laisser tremper au moins pendant deux heures je les frotte fort. Et du coup, il y a une petite peau qui s'enlève. Et si on tamise. Voilà. Et là, c'est les fameuses peaux. Euh... C'est ça qui est très très très amer. Oui, je vais faire ça deux fois et puis après, ça sera bon. de peau en trois passages. Du coup, une fois qu'on a enlevé le pigment qui était bien noir, on a les graines qui retrouvent un petit peu leur couleur. Il y a des noires des blanches et puis des des, des autres. Alors ça c'est très très amer, je viens de le goûter. Et alors la graine qui est là, crue, ah, c'est très très bon ça. Ça, ça pue du tout l'amertume Donc on va faire cuire ça dans un petit peu d'eau puis euh, on fait le faire griller à la poêle. Voilà. On voit bah, tout légèrement éclaté Et donc c'est, je pense que c'est cuit Hum, mmh, juste quand Très bien Hum, mmh, ça te va bien Quinoa Oui mmh. Quinoa oui. C'est marrant, on voit bien ces germes blancs. Ah, oui. Ouais. Est-ce qu'ils sont un petit peu amers Non. Voyons. Mmh. Pas bien. Oui. Mmh. Impeccable. Alors, qu'est-ce que je vais faire avec mon kilo de quinoa euh, Je vais en manger une partie, mais surtout, je suis donc officiellement gardien, comme bien d'autres, de cette variété-là de quinoa. Si vous souhaitez en avoir, j'en ai mis des sachets disponibles gratuitement sur le site Graines de Troc. Donc n'hésitez pas, je vais mettre le lien dans la description, Graines de Troc, euh, comment le trouver. Allez, je vous dis à bientôt pour euh, des nouvelles histoires. <rire>